C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous annonce que Prépa et Performance a franchi le cap des 50 000 abonnés sur la chaîne. Puisque c'est une étape plus qu'importante pour notre développement, je tenais à vous remercier plus qu'avec des mots. C'est pourquoi je vous propose le concours des 50 000 abonnés. C'est parti <musique> C'est une étape majeure dans le développement de la chaîne Prépa et Performance. Nous sommes arrivés à mi-chemin de notre objectif, les 100 000 abonnés. Et évidemment, je vous remercie tous pour votre soutien et votre confiance. Conscient que nous sommes sur un versant plus scientifique et sans doute moins divertissant que d'autres chaînes dans le domaine du sport, c'est une étape incroyable. Elle nous permet d'entrevoir des projets plus conséquents avec des partenaires, des structures, etc. Et bien entendu, le but final de tout ça est de vous en faire profiter au maximum. Si je ne peux pas encore vous partager tout ce qui se trame dans l'ombre actuellement, je peux vous dire que beaucoup de choses arrivent. Et que l'ensemble de ces projets respectent notre ligne directrice initiale, c'est-à-dire un partage gratuit et grand public. Et vous pouvez me croire, dans notre société actuelle, ce n'est pas simple de préserver ça. Alors à nouveau, à toutes celles et ceux qui font fonctionner l'algorithme à travers des likes, des commentaires, des partages, je vous dis un grand merci. Et bien évidemment, à toutes celles et ceux qui participent financièrement à la chaîne YouTube, Utip ou Tipeee, je vous suis très reconnaissant. C'est grâce à vous que j'ai pu sacrifier autant de temps dans le développement de ce projet depuis les 4 dernières années. Pour marquer le coup de cette très belle étape, j'ai souhaité organiser un concours. Et grâce à l'un de nos partenaires de confiance, Vitruve Fit, j'ai la possibilité de vous proposer un très joli cadeau. Vous allez donc pouvoir gagner un encodeur linéaire Vitruve d'une valeur d'environ 400 euros. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce capteur et son intérêt pour la musculation, je vous renvoie notre vidéo test du Vitruve. Nous en avions été déjà très satisfaits à l'époque, et les dernières mises à jour le rendent encore plus performant. Je proposerai d'ailleurs peut-être une vidéo sur ces nouveautés si ça peut intéresser certains d'entre vous. Évidemment, je remercie l'entreprise qui commercialise le Vitruve Fit de jouer le jeu du concours. Nous avons une vraie relation de confiance avec des échanges très réguliers. C'est un véritable plaisir de pouvoir entrevoir des partenariats de ce type. Concernant les conditions de participation maintenant, elles vont être assez simples. Le concours se déroulera sur Instagram car ils sont interdits dans les conditions d'utilisation de YouTube. Pour ceux qui n'auraient pas de compte sur ce réseau social, créez-en un pour l'occasion ou utilisez celui d'un proche. Vous aurez trois étapes à remplir. La première sera d'être abonné au compte Instagram de Vitrufit. La seconde, en toute logique, sera d'être abonné au compte Instagram de Prépa et Performance. Enfin, il faudra liker et commenter la photo dédiée au concours sur l'un des deux comptes, en notifiant trois amis pour leur faire découvrir le concours. Vous imaginez bien que ce mode de concours a pour but de faire un coup de projecteur sur notre projet et sur la marque. N'hésitez pas, si vous souhaitez vraiment nous soutenir, à noter des gens qui ne connaîtraient pas forcément notre travail. C'est très précieux pour nous, qui n'existons qu'à travers la visibilité des réseaux. Vous n'aurez que 10 jours pour participer au concours. À la fin de celui-ci, j'organiserai un tirage au sort parmi tous les participants et publierai les résultats sur YouTube. Et le grand gagnant remportera un encodeur vitrufit pour son entraînement. J'espère que ce concours et ce très joli cadeau vous donneront envie de participer. Prépa et performance continuent de grandir, et de très belles choses arrivent pour démocratiser la préparation physique et les sciences du sport. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut